Yo les potos, voilà, je vais vous souhaiter une bonne année 2023 avec ce joli panorama. Alors, joli panorama de Corse. Hein. Donc, une joyeuse année 2023. Euh, bah, du courage hein, pour, la, pour cette nouvelle année. Euh, bonne santé. Hein. Aussi bien pour votre famille que vous-même, financièrement, également, hein, parce que c'est toujours très dur dans ces temps de crise. Et puis, je voulais aussi vous remercier hein, pour toute cette année 2022. Donc, euh, grâce à vos abonnements, grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité. Hein, on est déjà 2033 abonnés euh, sur la première chaîne et euh, 123, je crois, abonnés ou 124 abonnés sur la seconde chaîne de survie. Donc, hein, cette année 2022 a été riche hein, pour moi parce que j'ai j'ai euh, euh, pu créer plutôt une, une deuxième chaîne de survie hein, qu'elle a été créée en mois de juin on a, on a, on a partagé beaucoup de choses, des tutos hein, des motovlogs, beaucoup de podcasts hein, beaucoup de, de Macron malheureusement euh, voilà donc euh, j'espère que pour cette année 2022 ça va, euh, 2023, 2023 ça, va, ça va continuer pareil, hein. comme je vous dis euh, là euh, dès lundi Dimanche, hein, vraiment, premier dimanche aujourd'hui vraiment 1er janvier dès lundi je vais aller voir pour acheter mon appartement normalement ça va être encore du sud hein, théoriquement un enfin, propriano donc si vous regarderez sur la carte hein, si vous ne connaissez pas euh, donc normalement à partir de 2023 euh, les tutos et les vidéos euh, se feront dans mon nouveau garage alors que là jusqu'à présent j'avais pas vraiment un garage c'était plus un genre d'abri de jardin quoi <rire> euh, donc là ça sera vraiment bien fait donc voilà, je vais changer, je vais passer de la, Cor de la Haute Corse à la Corse du Sud théoriquement, on va voir ce que ça donne, hein. on verra, ça, ça sera pour l'année 2023 et puis on va continuer donc hein, les tutos, hein, les podcasts, les, les vidéos euh, à vie et tout, et puis pour la chaîne de survie, euh, on continuera également avec des nouveaux paysages, donc du coup, hein, c'est comme je serai ailleurs, euh, un endroit que je connais pas hein, en Corse, hein. j'ai acheté sur un coup de cœur, hein. j'ai vu c'est un bel, un bel petit appartement, avec vue sur la mer, je ne suis à même pas 100 mètres de la mer, donc euh, voilà, il y aura des nouveaux paysages, des nouveaux endroits pour faire de la survie, on essaiera de visiter tout ça, et puis euh, théoriquement, euh, voilà, j'aurai aussi la CRF 300L, donc pour cette année 2023, Là j'achète mon appartement et tout, je le meuble et tout, une fois que je suis bien posé, voilà, je vais essayer d'aller voir, de, de recontacter mon concessionnaire pour et de la commander. Je dis pas que je l'aurai tout dit parce que le temps d'attente est extrêmement long, il est entre 6 et 1 an de, pour l'avoir, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais théorique, voilà, normalement à 90% elle arrivera sur la chaîne, donc il y aura toujours euh, les, les tutos les mécaniques, l'autoblog les et tout, de cette nouvelle CRF300L, euh, sur la première chaîne et également sur la chaîne de survie, parce qu'on sortira donc en off-road hein, tout terrain avec. et Ça sera plus pour la chaîne de survie. Voilà, voilà. Mais écoutez, euh, je vous remercie tous et toutes. Je, je vous dis eh ben, à 2023. Et puis les tutos et les vidéos vont commencer tout doucement. Là, j'avais j'en faisais un peu moins parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais je ne vous oublie pas. Donc, même si en janvier il y a un petit peu moins de vidéos. C'est normal, c'est parce que comme je dis le temps que je fasse mes démarches pour mon appartement, et vu que je vais devenir enfin propriétaire. Euh, ce qui vient, hein, 38 ans, être propriétaire d'un appartement, euh, je remercie Dieu hein, euh, pour ça. Euh, voilà, donc euh, j'aurai donc mon appartement le temps que je le meuble et tout, que je me pose. Après voilà, les vidéos reprendront tout doucement, mais je ne vous abandonnerai pas et puis je ne lâcherai pas les, les motos avec tout ça. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous, bonne année, comme j'ai dit encore, 2023, à vous et à votre famille. Et puis n'oubliez pas que se tenir bon et attendre que, que Macron dégage. <rire> C'est le mot de, le nouveau de début d'année. De, de, voilà, bon, écoutez, allez, ciao, ciao, merci.